Ces journées de recherche qui ont été mises en place par André Baldinger et Émilie Rigaud sont extrêmement intéressantes pour la recherche dans le champ du design graphique et de la typographie en France notamment. Ce sont des événements qui ont lieu malheureusement trop peu souvent et le fait d'avoir la possibilité d'écouter l'ensemble des chercheurs de cette façon-là et d'avoir accès à l'ensemble des documents qui sont présentés dans l'exposition est tout à fait inédit et vraiment extrêmement important pour la valorisation de l'ensemble de ces métiers dans notre pays. On a travaillé, André et moi à la fenêtre, à cette première version de restitution de ces recherches. Euh, alors aujourd'hui, cette, cette exposition-là à la Bulac est une, voilà, augmentée, enrichie, j'ai envie de dire magnifiée par rapport à, à cette première restitution qu'on avait pensée ensemble. Mais, mais c'est très beau, c'est très réussi. Je suppose que ce, ce, ce projet euh, va continuer à vivre et, et à évoluer, il est déjà très abouti. Voilà, longue vie euh, au, au Beeline euh, pro, GP pro et longue vie à, aux recherches d'André.